Mettre un masque Pour poser un masque barrière, il faut Commencer par se laver les mains. Soit utiliser de l'eau et du savon, 20 secondes minimum, soit se frictionner avec une solution hydroalcoolique. Prendre un masque neuf ou laver Placer le masque sur le visage Tenir le masque par les attaches et les fixer en évitant de toucher la partie frontale. Vérifiez que le masque recouvre bien le menton et le nez. Retirez un masque. Pour ne pas vous contaminer lorsque vous enlevez votre masque, il faut commencer par se laver les mains. Retirez le masque en saisissant par l'arrière les attaches, sans toucher la partie avant du masque. Placez le masque à laver dans un contenant spécifique. Par exemple, un sac plastique propre ou un tissu dédié pour contenir ce masque avant le lavage. Il faut se laver les mains avant de retirer le masque et après l'opération. 20 secondes minimum. Nettoyez l'extérieur du contenant spécifique avec un produit désinfectant, comme l'alcool à 70% ou l'eau savonneuse. Si le sac contenant est en tissu, il devra être lavé de la même façon que le masque.